Alors, j'avais d'abord pensé à une petite facétie, à un papier un peu léger, un pas de côté euh, sur la grosse opération de lobbying qui tâche tellement grossière et tellement efficace, qui est cette menace d'un mars rouge de l'inflation. Euh, un truc qui est apparu comme ça sur les écrans début janvier et qui euh, a été monté en mayonnaise. Euh, vous avez là euh, la recette parfaite de l'opération de com euh, téléguidée et je voulais euh, comme ça rapidement montrer un petit peu les rouages les mécanismes euh, bah, de Jo parce que personne le fait en fait j'ai vu personne décrypter cette opération qui pourtant est d'une grossièreté mais donc ce qu'on va voir et puis bien évidemment en mettant le doigt là dedans sur les sujets d'inflation qui sont des sujets difficiles sur les sujets alimentaires d'agroalimentaire de grande distribution on est tout de suite entré dans les trucs pas possibles, et donc mon p'tit, ma petite facétie, qui voulait juste être un, un, un décryptage d'une grosse opération de com qui tâche, s'est transformée en fait en, en analyse un peu plus sérieuse. Et voilà que, maintenant que j'ai fini tout ça, aujourd'hui même, l'inénarrable Bruno Le Maire, dans son infinie médiocrité, nous a fait une sortie, mais alors une sortie un truc, mais c'est pas possible. Donc il nous explique aujourd'hui une grande victoire. Pour Canard V, c'est le maire. Il a obtenu des enseignes de la grande distribution un trimestre anti-inflation. Waouh Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que sur une large gamme de produits sélectionnés par les enseignes elles-mêmes, celles-ci s'engagent à faire des promotions plus importante que d'habitude. Et ça, c'est une espèce de foutage de gueule, mais XXL. Euh, la grosse analyse que je vais vous dérouler euh, va vous montrer dans le détail pourquoi, mais de manière beaucoup plus simple et évidente, parce que le même Bruno Le Maire, depuis 2018, et pas nécessairement à tort, même plutôt à raison, euh, avec les lois Egalim, avait radicalement restreint, radicalement restreint, la possibilité euh, des enseignes de faire des promotions. Donc, vous avez Machin Le Maire qui, euh, pendant quatre ans, euh, restreint légalement euh, la capacité de promotion euh, des, de la grande distribution et qui, tout d'un coup, en 2023, Vient vous expliquer que grâce à sa puissance de négociation hors norme, il a obtenu, obtenu euh, que les, les enseignes de grande distribution, les Auchan, les Leclerc, les tout ça, aillent plus loin dans leur promotion pour vous, bon peuple que l'on aime. C'est un foutage de gueule total. <rire> et alors, donc, non seulement, bon, bon c'est là où, mine de rien, la grosse analyse qui vient, et elle va être méchante. Et important, c'est qu'on pourrait se dire, bon, bah, qui ne change pas d'avis Il n'y bah, a que les cons. Euh, et que, bon, bah, ce qui pouvait éventuellement se justifier euh, en 2018 et jusqu'à 2022 euh, peut au moins être mis en pause euh, le temps qu'on passe la crise. Sauf que, non, non, non c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vicieux que ça. Et. Ça va sans dire qu'il faut toujours se méfier de ce que raconte Bozo le maire, mais bon là on en a encore une, euh, qu'on va regarder aujourd'hui. Euh, et ça va encore mieux en le disant, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, chers amis, bonjour, ici Guy Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. Donc comme je vous l'ai annoncé, on va parler aujourd'hui de cette grosse opération de com qui tâche. Mars rouge, le mars rouge de l'inflation, on va voir d'où ça vient, pourquoi, comment, tout ça dans le détail. Bien évidemment, on va dériver sur l'inflation, on va dériver sur les pratiques de, euh, de l'agroalimentaire, sur le secteur agroalimentaire français, sur le secteur de la grande distribue. Et, euh, et, et, et, et bien évidemment, euh, on va regarder à la fin de cette vidéo les solutions pour faire face à cette espèce de, de, de rouleau compresseur qui, qui nous broie depuis déjà un moment quand même. Donc voilà un peu tout ce qu'on va faire. Comme d'habitude, il euh, y a un papier, et là il y a un gros papier, euh, que je vous invite euh, à, à aller consulter, à aller lire. Euh, je vous mets un lien toujours euh, soit par-dessus, soit en description, euh, je répéterai jamais assez, l'image c'est bien, le texte c'est mieux. Hein, euh, c'est-à-dire que vous allez sortir de cette vidéo avec des impressions, si vous lisez, vous sortirez avec des idées et une analyse. Bon, c'est comme ça. Hein. Bref, peu importe, donc il y a quand même, c'est écrit, tout ça, euh, notamment vous y trouverez aussi toutes les sources, encore une fois, ça doit être une petite facétie, à la fin on se retrouve avec 24, 25 sources, je ne sais plus combien, y a du boulot, et pas et pas des des pas des sources à la con. Euh, et bref, rentrons là-dedans. Donc cette histoire de Mars Rouge de l'inflation, qui est notre point d'entrée, d'où sort ce machin on va décortiquer ces rouages, et donc on va commencer par le début, qui est que vous connaissez sans doute désormais l'enjeu de cette histoire de Mars Rouge, c'est que euh, chaque année, vous avez des négociations euh, entre euh, les enseignes de grande distribution et leurs fournisseurs. Et ces choses sont très encadrées légalement, dans la pratique un peu moins, hein, mais... Euh, elles sont très encadrées légalement, et notamment, euh, ces négociations se terminent absolument euh, le dernier jour, de, le 1er mars. Euh, elles sont, euh, elles, ces négociations s'arrêtent. Euh, et bien évidemment, euh, alors, il a, on a, les fournisseurs attendaient de longue date euh, ces, euh, ces, ces, ces négociations. Il y, en a, il y a eu exceptionnellement en 2022 des négociations intermédiaires, pour faire face aux hausses des prix, parce que vous avez simplement des fournisseurs qui bah Moi, je ne peux simplement plus vous livrer à ces prix-là. » Mais euh, là, on a le grand rendez-vous annuel euh, où, bah, bien évidemment, euh, les fournisseurs euh, entendent bien répercuter les hausses de prix des matières premières et de l'énergie euh, et sortir un petit peu la tête de l'eau et retrouver un peu de marge plutôt que de finir de se faire broyer. Euh, donc, c'est ça... C'est le truc simple qu'on vous raconte, euh, les, les négociations arrivent, les distributeurs qui ont serré les fesses depuis un an euh, vont vouloir faire passer des hausses de prix, et donc vous allez vous prendre 10% d'inflation alimentaire sur un, deux mois, bam, ça arrive là maintenant. D'où l'importance et d'où l'annonce de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire vient annoncer ça, euh, sur son histoire de trimestre anti-inflation, euh, qui est, est du gros vent, hein, encore une fois vous allez voir, euh, et donc, euh, et donc, vous avez ce point de départ-là. Alors, ce point de départ-là, il arrive bien évidemment à un très mauvais moment, parce que euh, c'est pas comme si on n'avait pas déjà souffert depuis un an, que les paniers de course ont déjà énormément augmenté. Alors, ça vaut le coup de s'arrêter deux secondes sur l'inflation alimentaire. Parce que de prime abord, on pourrait croire, si on lit les docs de l'INSEE d'un œil un peu trop rapide, que l'inflation alimentaire est de 6,8% en 2022. 6,8% c'est l'inflation officielle, l'inflation alimentaire officielle de l'INSEE. Sauf qu'il y a déjà un truc, c'est que bien évidemment non, l'inflation n'est pas à 6,8%, c'est qu'on a là une moyenne annuelle. C'est-à-dire que vous avez la moyenne de janvier, février, mars, jusqu'à décembre si vous regardez uniquement l'inflation du mois de décembre annuel donc par rapport à l'inflation du mois de décembre 2022 par rapport à décembre 2021 donc non plus en moyenne mais vraiment sur la fin de l'année et eh bien sur la fin de l'année on se rend compte que les prix selon l'INSEE toujours les prix alimentaires ont bondi de 12,1 et pas 6,8. Déjà, on augmente un peu. Mais ces 12,1 d'inflation de l'INSEE, ne sont encore qu'une moyenne. Et que cette moyenne, euh, en fait, euh, n'est pas du tout euh, révélatrice euh, de ce que les gens payent euh, et que, en particulier, pour les ménages plus modestes, et ce n'est pas forcément les plus modestes, hein, on va dire, les, les 50% de ménages plus modestes, eh bien, euh, un, vous avez une inflation qui est bien supérieure à 12%, vous avez une inflation qui va plutôt se rapprocher de 18%. Encore une fois, les sources sont dans le papier. Euh, 18%, pourquoi eh bien, Parce que l'inflation a frappé beaucoup plus fort et beaucoup plus durement les produits de premier prix. Euh, et, donc, non seulement l'inflation a frappé plus fort les produits de premier prix, mais elle a frappé plus fort géographiquement dans les départements plus pauvres. Euh, donc, déjà, vous savez, si vous êtes plutôt dans la, moyenne, dans, dans, dans, dans la moitié modeste des Français, vous n'êtes pas à 12, vous êtes déjà à 18, toujours en reprenant les chiffres de l'INSEE. Sauf que ça, ce n'est toujours pas le chiffre réel, parce que vous avez encore à corriger euh, cette, cette inflation d'un effet panier. Ben bah Oui, parce que euh, bien évidemment, les familles qui sont plus modestes ne consomment pas la même chose que les familles les plus aisées. Et euh, qu qui, quelles sont les, les, les, les denrées qui ont le plus augmenté en 2022 Ce qui a le plus augmenté en 2022, c'est les pâtes, la farine, les huiles, c'est les produits de première nécessité, euh, c'est ce qui pèse lourd dans les paniers des plus modestes. Donc vous avez donc un effet panier à prendre en compte, vous avez aussi euh, un, les biais de qualité, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément des prix qui montent, mais une qualité qui baisse, et ça, c'est très difficile pour l'INSEE à prendre en compte. Euh, ils vont, euh, par exemple, ils vont prendre euh, des prix sur des références de produits. Ben, Peut-être que l'industriel qui mettait euh, un kilo dans son paquet de farine va plus que mettre 800 grammes et, et l'INSEE va pas immédiatement réintégrer ce, ce, ce changement de poids dans ces dans ses séries. Ou ils vont dégrader leurs produits d'une manière ou d'une autre. Ils vont le couper avec des choses. Enfin, on connaît bien ces choses-là. Euh, et ça, c'est très dur à prendre en compte, mais ça fait partie d'une inflation masquée, mais absolument réelle. Et du coup, bien évidemment, vous, en tant que consommateur, eh bien vous allez comparer la qualité de votre produit que vous aviez avant avec un, un produit de qualité comparable. Et là, vous allez comparer avec des choses. Et là, c'est comme ça qu'on arrive, en fait, à des inflations alimentaires réelles pour des personnes un peu plus modestes, qui vont plutôt tourner entre 30 et 40 C'est énorme. 30 et 40 euh, vous êtes, vous, vous approchez, alors là c'est uniquement sur l'aspect alimentaire, mais vous vous rapprochez de la définition de l'hyperinflation. Il y a plusieurs définitions, mais généralement on parle d'hyperinflation quand vous augmentez 100% sur 3 ans. Voilà, quand vous avez des prix qui font plus de 100% en 3 ans, vous êtes en hyperinflation. Euh, bon, ben, on n'est pas très très loin d'une hyperinflation alimentaire, encore une fois, pour les ménages plus modestes. C'est le truc le plus important, c'est-à-dire que l'inflation n'est pas la même pour tout le monde. Euh, et donc voilà comment on passe de 6,8% qui est incompréhensible, c'est-à-dire qu'à une inflation de 6,8%, même quand on est modeste, bon, bah, c'est éventuellement pénible, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. En revanche, quand vous avez une inflation qui monte à 30 ou 40%, là ça devient carrément dégueu. Et là, c'est ça, donc c'est le point de départ. Et donc, on a cette hausse vertigineuse qui a déjà été un choc, je vais vais l'apprendre à personne, pour beaucoup de familles. Et là, tout d'un coup, on a cette espèce de menace de Mars rouge qui surgit, alors même que pendant tout l'automne, on a vu les promesses de notre bon ministre, le fameux Bruno Le Maire, euh, qui nous expliquait que les hausses de prix n'allaient pas survivre à la nouvelle année. Et eh bien non, raté, va encore falloir euh, encaisser un nouveau choc encore plus fort et encore plus rapide, parce qu'on vous expliquait qu'avec Mars Rouge, les, les, les 12% qu'on retient généralement d'inflation alimentaire euh, n'allaient non plus se produire sur un an, mais sur peut-être un, deux, trois mois maximum. Mais après, promis, promis, cela ralentit, et même on va refaire des négociations, on va baisser les prix, croix de bois, croix de fer, si Bruno Le, me, le, si Bruno le Maire meurt, c'est vous qui allez en enfer. C'est certain. Qu'on soit très clair, on est parti en régime d'inflation structurelle. À chaque fois que les gars vous disent premier, le, le semestre prochain c'est fini, l'hiver prochain c'est fini, l'été prochain c'est fini, ne les croyez surtout pas. Là, par exemple, si vous voulez, le truc, l'effet de base, quand vous faites un trimestre anti inflation, comme euh, l'espèce d'effet d'annonce à deux balles 50 de pur comme de Bruno Le Maire, qu'est-ce qui se passe ben, C'est que les enseignes vont rattraper ce qu'elles ont, euh, qu ont raté pendant trois mois, donc vous allez avoir un rattrapage d'inflation les trois mois d'après. Donc en faisant son espèce de trimestre anti-inflation, Bruno Le Maire est juste en train de vous assurer que votre inflation va durer. Il l'étale dans le temps, et en plus de l'étaler, il a tendance à la renforcer. Et donc tout ça pour dire qu'on a de quoi avec cette histoire de Mars Rouge, ajouté un peu aux angoisses et à la morosité du temps, tous les ingrédients sont réunis pour que la sauce prenne. Et la sauce prend à partir d'une date précise. Je vous annonce le lancement de l'opération Mars Rouge le 4 janvier 2023. Le 4 janvier 2023, BFM TV invite le journaliste Olivier Dauvert sur son plateau. C'est lui qui utilisent en premier euh, la formule du Mars rouge de l'inflation. Alors, vous avez des sources indirectes qui attribuent euh, la, la source euh, à Michel-Edouard Leclerc. Alors, j'ai pas retrouvé la source directe, mais bon, peut-être que Michel-Edouard Leclerc aurait dit ça avant. En tout cas, ce serait pas impossible que si ça a été le cas, on l'ait un peu effacé. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Mais en tout cas, le 4 janvier, vous avez un journaliste... Euh, pardon, vous êtes un journaliste, entre guillemets, on va, <rire> on va décrypter un peu ça aussi. Et euh, le euh, journaliste euh, et le jour, pardon, excusez le journaliste en question, Olivier Dever, vient vous expliquer exactement ce que je vous ai dit là. Vous avez les négociations qui se terminent fin février, les hausses de prix vont commencer à s'appliquer à partir du mois de mars, et ça va aller vite, et donc, il faut vous attendre, en un mois ou deux, à avoir des grosses augmentations de prix liées à, ces, euh, à la fin de ces négociations et à la répercussion des hausses de prix. Donc, voilà, ça, Olivier Dever, journaliste sur BFM, qui vient vous raconter ça, jusque-là, tout va bien, on s'en fout. Mais Déjà, si vous n'aviez pas entendu, le même jour, le même 4 janvier, BFM prend soin de faire répéter la formule euh, à deux autres experts, à Frank Rosenthal, qui est présenté comme un expert de la distribution, et Philippe Götzmann, autre expert de la grande distribution. Donc voilà, vous avez la formule qui fait mouche et... La même journée, à quelques heures de distance, on vous en interroge à un autre Frank Rosenthal et à un autre Philippe Gutzmann sur cette fameuse, euh, sur cette cette fameuse menace d'un Mars rouge. Voilà un peu déjà un petit lancement en fanfare où, déjà, normalement, on, a... <rire> on peut regarder en disant qu'est-ce que c'est que ce truc euh... Et bien évidemment, il convient d'aller regarder un peu plus près qui sont ces gens. On va ôter les guillemets au titre de nos glorieux intervenants de BFM, et donc on va commencer par le principal intéressé, Olivier Dauvert. Donc Olivier Dauvert est présenté comme journaliste, ce qu'il est, mais ce n'est pas tout. Il est journaliste, il est surtout éditeur et conférencier euh, spécialisé euh, dans... Euh, pardon, il est éditeur spécialisé, il a une maison d'édition qui porte son nom, les éditions Olivier Dauvert, euh, qui est spécialisé en grande conso et donc qui a comme client toutes les grandes enseignes de grande distribution qui s'abonnent euh, à, euh, à ces journaux et euh, ce qui est très rémunérateur, ce qui coûte assez cher à ces euh, euh, analyses. Euh, il fait beaucoup d'analyses statistiques sur les évolutions des tendances euh, de la grande conso. Donc déjà, votre journaliste, euh, donc, il a euh, pour client les grandes enseignes de conso. Quand vous regardez un petit peu ce qui fait que son activité, il a tout récemment dézingué la création d'une nouvelle enseigne, un truc qui s'appelle tout juste, qui vient de se lancer, et qui ose, qui fait le péché d'accorder 25% de son capital et de ses bénéfices à ses fournisseurs. Vous voyez un peu le ton et enfin, notre Olivier Dauvert est également administrateur de la Société des consommateurs, qui est une société spécialisée en conseil en relations publiques et communication. Vous avez là quelque chose qui est assez standard, c'est-à-dire qu'un journaliste qui fait des pantouflages, mais ça ne se dit pas. Normalement, les journalistes, il faut surtout pas euh, qu'on sache que les journalistes vont becter euh, ailleurs auprès de, de clients à qui ils vont fournir leurs conseils. Donc vous avez un premier pantoufleur. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, il n'est pas d'une neutralité extrême. Et alors, ce même Olivier Devers a coécrit un obscur bouquin, dont je vous dirai même pas le titre, tellement c'est foireux, euh, et tellement ça n'a pas fait vente, euh, avec notre deuxième expert, donc le Franck Rosenthal. Franck Rosenthal, lui, n'est pas présenté comme journaliste, parce que ça, il ne l'est pas, mais comme expert de la grande distribution. Donc pour BFM, on a devant nous un expert de la grande distribution. Mais alors, si on va sur le site de la société de conseil de M. Franck Rosenthal, parce que bien évidemment, ce monsieur est bien évidemment une, une société de conseil, lui se présente comme un expert en marketing du commerce. Et euh, il cite euh, ses principaux clients sur euh, son site, et on se rend compte que, bien évidemment, il a toutes les grandes enseignes de la grande distribution comme clients. Donc vous avez là encore un expert qui est surtout un conseil auprès des Auchan, Leclerc, Carrefour et autres. Et enfin, on va garder le meilleur pour la fin, vous avez notre troisième expert en grande distribution, qui lui s'appelle Philippe Götzmann. Et alors ça c'est magique, hein Philippe Götzmann ce n'est rien d'autre que l'ancien directeur des relations institutionnelles d'Auchan. Euh, ce qu'on, généralement, quand on veut aller plus vite, on dit, dit euh, lobbying. Les relations institutionnelles, voilà, c'est les affaires publiques, c'est euh, tout le lobbying d'Auchamp. Euh, vous avez l'ancien directeur du lobbying d'Auchan, qui euh, se fait passer pour euh, un expert. Euh, de, enfin, qu qu'est-ce fait passer pour un expert Je ne doute pas qu'il soit un expert de la grande distribution. Euh, ce, que, ce dont je doute, c'est qu'il euh, soit un tant soit peu euh, objectif. Donc, Philippe Gutzmann, 24 ans de maison euh, chez Auchan, terminé donc comme directeur et qui est désormais lui aussi bien évidemment conseil stratégique et conférencier en grande consommation. Nous avons donc nos experts et notre journaliste qui sont en fait derrière ces faunées un peu ridicules, des conseillers de grands groupes de grande distribution, ou pour le dire plus simplement, c'est les petites frappes de leur couba. bas. Euh, et dans tout euh, dans toute cette journée consacrée au Mars Rouge le 4 janvier par BFM, où à aucun moment ils ont été donnés la parole à un fournisseur ou un représentant de fournisseurs ou un représentant de l'industrie agroalimentaire. Vous n'avez eu, parmi euh, ces trois personnes à qui on a donné la parole, que des représentants de la grande distrib. Hein, donc autant pour l'éthique journalistique de BFM, ça allait sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Donc voilà comment vous commencez, et comment déjà vous pouvez vous dire que bon, hein, tout ça est un, petit peu, euh, <rire> est un petit peu foireux. Et deux mois plus tard, vous vous retrouvez avec 23 pages d'articles de presse au sujet de Mars Rouge sur Google Actualité. Et sur ces 23 pages, vous vous rendez compte que vous avez plus de 50 sujets. Qui ont été réalisés par BFM ou repris par RMC, qui est une autre filiale d'Altis Media. C'est pour dire, ils ont sorti vraiment euh, la grosse artillerie. Alors, bien sûr, vous pourriez me dire que tout ça est un peu exagéré et qu'on a affaire simplement à une coïncidence. Vous avez la viralité naturelle d'une formule qui fait mouche, c'est vrai, morceau rouge, ça sonne bien, ça tombe à, ça tombe à pic, euh, qui est augmenté des analyses désintéressées d'intervenants exemplaires qui ont laissé à la porte des studios leurs intérêts pécuniaires afin de servir et d'instruire le bon peuple, c'est-à-dire vous et moi. Le tout amplifié, bien évidemment, par le service interrompu de journalistes dévoués à l'information en continu. Et moi, je suis le pape et j'attends ma sœur. Euh... <rire> Il n'est pas très difficile de voir l'intérêt de chacun dans une telle campagne pour faire pression sur les négociations tarifaires. Donc vous voyez bien euh, les conseillers euh, qui viennent euh, faire le sale boulot euh, pour euh, les grandes marques, les, de, de, les, grandes, les grandes marques de distribution, les grandes enseignes. Vous voyez bien BFM. Alors je sais pas, bien sûr, j'ai pas de preuve de tout ça, mais euh, pour avoir pratiqué le truc euh, au tout début de ma carrière. Euh, c'est-à-dire que vous euh, allez payer au prix fort euh, des pages de pub euh, sur BFM, des spots. Vous allez, euh, vous a, vous allez le, le, leur payer ça plus cher que le prix réel de marché. En échange de quoi, euh, vous allez euh, donner un espace qui est censé être un espace éditorial et pas un espace de pub euh, à votre annonceur. C'est un truc, moi, je l'ai vu faire, je l'ai vu faire dans, dans, dans des grands journaux. Euh, C'est standard, quoi. C'est-à-dire que... Et là, je, je vous parle même pas euh, des... Euh... Des, des, des, des émissions que, que tout le monde fait maintenant, dans lesquelles on paye un peu, puis on se fait inviter, puis on est interviewé pendant 5-10 minutes par un gars, et derrière, on peut dire que vous avez été interviewé par BFM, par Le Figaro, par qui vous voulez. Non, je parle même pas de ça. Là, je parle vraiment d'un plateau d'information où vous êtes censé euh, avoir, non pas une pub, mais vous avez vraiment une pub déguisée. Et donc ça, c'est vraiment, c'est important. C'est standard. Ça ne se dit pas. Mais ça se fait, je vous dis, je l'ai vécu, je vois très bien comment ça marche. Euh, et, surtout, et surtout, et là on va rentrer un peu dans le dur, il y a un intérêt supérieur qui laisse, mais encore moins de doute quant au montage et à la finalité de cette grosse opération de Mars Rouge qui encore une fois, moi au départ si je me suis intéressé à cette question, c'est que je l'ai vu sortir surtout tout coup, vous voyez un peu sur vos radars, où il y a un truc, attention à Mars Rouge qui arrive, et puis une fois deux fois, puis vous voyez le truc monter, ça revient et puis ça revient encore encore, qu'est-ce que c'est que ce truc, vous n'avez en jamais entendu parler vous n'avez aucune occurrence du machin avant euh, une date précise et à partir de cette date, ça monte un peu doucement et puis tout d'un coup ça monte, et puis là, fin février le truc, tout le monde se met en parler. Ouais, en, en, en regardant, j'avais des doutes sur ce que j'allais trouver, quoi. Mais là où, pour le coup, j'avais pas suivi, c'est euh, ce qui, en fait, était au programme. Et pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils ont fait ça Et alors là, vous allez voir que c'est dégueulasse. Alors là, on va aller un peu plus loin dans ces histoires de négociation. Et donc, il faut comprendre qu'il y a un usage dans les négociations tarifaires entre les fournisseurs et la grande distribution, qui est que, en cas d'échec des, des négociations, c'est-à-dire que si voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le prix ou sur les conditions pour l'année suivante, eh bien, les conditions de l'année précédente restent en vigueur pendant plusieurs mois, comme une sorte de préavis, le temps pour l'enseigne de se retourner. Ça veut dire que si les, conditions, si les, les, les négociations échouent, euh, l'enseigne va pouvoir continuer à commander et se faire livrer vos produits pendant plusieurs mois, aux mêmes conditions euh, que l'année précédente. Et euh, c'est très important, c'est-à-dire que vous, donc, vous, avez, vous, avez, euh, vous négociez avec Auchan, Carrefour, qui vous voulez, euh, et euh, vous n'êtes vous plus content des, des conditions que vous aviez pour une raison ou pour une autre, vous voulez les changer, vous n'arrivez pas à les changer, vous avez un échec, et vous allez, il va se passer plusieurs mois avant vous puissiez effectivement vous débarrasser de ce contrat. Donc, on a une mesure qui était déjà contraignante pour les fournisseurs, qui gardaient cette espèce de fil à la pâte éventuellement très coûteux pour eux euh, en cas de désaccord, et d'échecs des négociations, mais qui à la limite était acceptable tant que nous étions en période déflationniste. Qu Au moins, si vous avez les mêmes prix que l'année d'avant, vous n'aviez pas des prix qui avaient baissé. Il faut bien comprendre que les prix en grande distribution ont été déflationnistes pendant très longtemps. Sauf que ce qui était à la limite passable en 2022 est devenu tout simplement insupportable en 2023. C'est-à-dire que tout d'un coup, la prolongation des contrats au prix de l'année précédente devient hyper favorable aux distributeurs qui peuvent ainsi jouer la montre et asphyxier encore un peu plus les fournisseurs qui sont déjà en mauvaise posture. Et là, on va faire écho un tout petit peu à la grande victoire de Bruno Le Maire qui vient vous expliquer qu'il avait réussi à négocier avec les enseignes pour avoir des produits avec des ristournes plus importantes et en gros pour essayer d'avoir des prix qui ne montent pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est-à-dire que vous... et pendant un trimestre, pendant trois mois, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que ce qui, ce qui est en train de se passer là, ce qui est en train de se passer là, c'est l'échec des négociations. C'est-à-dire je, je, je prends le pari, j'en ai pas la preuve, mais je prends le pari que vous avez toutes ces enseignes qui ont fait un bras d'honneur aux négociations politiques de la chaise vide, rien à faire, pour forcer les contrats à, à, à continuer pendant encore plusieurs mois et avoir ainsi des produits à moins cher. Sauf que ça, si vous voulez, c est, c est, c est, c est, tous les ingrédients sont réunis pour un, un carnage et la destruction brutale d'une partie probablement non négligeable du tissu français de nos PME agroalimentaires. Attention, euh, je ne parle pas de Danone, je ne parle pas de Nestlé, de Lactalis ou de Coca-Cola. Hein Alors cela, on peut voir leurs chiffres sur leur rapport annuel. Les marges sont reniées, ils ne sont pas dans, dans des bonnes années, ils ne sont pas en très bonne posture, mais ils ont accès au crédit, ils ont accès au lobbying, ils ont accès aux négociations. On s'en fait pas pour eux. Non, ce n'est pas eux le problème. Euh, parce que eux ils ont la puissance de négociation face à Carrefour, Auchan, Leclerc. Non, ce qui souffre vraiment de la situation, c'est toutes les PME. Euh, qui se font broyer déjà depuis des années par cette machine infernale, vous venez ajouter par-dessus l'inflation de leurs matières premières et de l'énergie, euh, et là, ça devient tout bonnement invivable, insupportable. Et surtout, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pourriez vous dire « Oui, mais ce n'est pas l'intérêt euh, de la grande conso euh, de venir tuer leurs fournisseurs, C'est pas si sûr !» C'est pas si sûr parce que, euh, autant, c'est-à-dire que quand vous avez une PME qui vient proposer ses produits, eh bien, vous voulez être sûr, vous voulez être sûr que euh, vous n'allez pas avoir euh, Auchan, euh, qui, si vous êtes le clair que ce n'est pas Auchan qui va, récupérer, euh, le, qui va récupérer la référence, et donc vous avez cette concurrence entre les enseignes, entre elles, qui fait que vous avez besoin d'eux. Mais s'ils si, si font simplement faillite, si ils font faillite, et encore une fois, ils font faillite parce que vous les forcez à livrer un produit à un prix. Euh, qui n'est plus bon si ces gens font faillite, mais tant mieux tant mieux, je vous rappelle que vous avez quand même des marques distributeurs extrêmement développées ça fait un concurrent en moins ça fait, une personne ne va aller pleurer la perte de ses partenaires qui ne sont absolument pas des partenaires pour eux dont ils prendront la place joyeusement avec leurs marques distributeurs qui pourront augmenter leurs marges une fois cette concurrence neutralisée c'est juste un report à demain hein donc on a on, on, on a là-dessus, on, on a quelque chose euh, de, qui, qui, qui, qui est vraiment euh, compliqué, parce que bien évidemment vous avez une inflation qui est énorme, et que cette inflation, en fait, on est en train de la faire porter euh, au maillon faible de la chaîne, qui est euh, le, le maillon de, de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie de transformation. Euh, ça, ça vaut le coup, pardon, je vais faire une digression, euh, parce qu'on ne peut pas comprendre... Euh, la situation dans laquelle on est, si on ne regarde pas un peu ce qui s'est passé depuis déjà 10-15 ans, euh, et qui est cette, cette spécificité française, euh, on a détruit, on, on, on a déjà détruit à petit feu notre industrie agroalimentaire, on est en train de la détruire à grand feu. Euh, pourquoi On a un marché français de la grande distribution très particulier, qui, qui, qui a assez peu d'équivalent ailleurs, et qui a cette particularité d'être fragmenté. Et, et non seulement il est fragmenté, mais il est fragmenté depuis longtemps. Cette fragmentation a, est arrivée un peu plus tardivement chez, chez d'autres, mais euh, il est fragmenté, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous avez sept groupes en France qui se partagent l'essentiel du marché de la grande distribution. Et non seulement vous avez sept groupes, au contraire, en Europe du Nord, Allemagne, Suisse, tout ça, vous avez il y a des secteurs qui sont très concentrés. Vous allez avoir deux, trois, quatre euh, groupes, mais beaucoup moins. Et, et là, et vous aurez des gens qui auront euh, une énorme stabilité, des, vrais, des, des gros leaders indétrônables. Non. Euh, nous, on en a 7 et vous n'avez pas de vrai leader. C'est-à-dire que le premier, le clerc a 22% de part de marché, le deuxième, Carrefour, a 20%. Ça peut changer très vite. Les mousquetaires, en troisième, ils ont 16%. Vous n'en avez pas un qui est installé 10% au-dessus de tout le monde. Euh, et donc, vous avez un marché qui est très exposé, qui est hyper concurrentiel. Il n'y a que en Italie, euh, qui est un marché plus éclaté encore. Et l'Italie, c'est un peu différent, parce que pour le coup, les Italiens ont gardé une, une industrie agroalimentaire très locale. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Vous avez ce... Oh, non, on n'y reviendra pas d'ailleurs. L'Italie, c'est pour... Eux. Le paysage est donc très concurrentiel. Et, vous le savez sans doute, les parts de marché dans la grande distribution, ça se gagne sur un truc en particulier, ça se gagne sur les prix. Je pense qu'on ne compte plus désormais les enquêtes TV, les documentaires sur les guerres des prix, les pratiques honteuses des négociations des enseignes pour gagner cette guerre. Les parts de marché de la grande distrib, ça se fait sur le prix. Alors, bien évidemment, cette grande concurrence entre les enseignes a certains bons côtés. Ça a permis des innovations euh, très pratiques qui sont arrivées en France avant euh, d'autres pays, comme euh, le Drive, euh, où, euh, moi, personnellement, je, je trouve que les, les caves des supermarchés euh, sont devenues excellentes ces dernières années. Vous trouvez des bons bouchers dans les supermarchés, euh, avec leurs stands qui vont vous découper la viande devant vous. Euh, et vous avez tout ça, ce qui est très appréciable. En plus de prix contenu et de la défense de ce fameux pouvoir d'achat. Ça, c'est le bon côté des choses. Sauf que d'un autre côté, euh, on a, je le répète, considérablement affaibli le tissu agroalimentaire français au point de donner des sueurs froides à notre souveraineté alimentaire. En France, en France, on, on a une, une balance... Euh, on a une balance euh, alimentaire, agroalimentaire, qui, qui est déficitaire en Europe et qui est très largement déficitaire si vous enlevez le vin. No notre agriculture, l'agriculture française, qui a été, qui est une, des, voire une voire la plus productive du monde, euh, c'est un truc de dingue. Alors, ça, je fais une petite erreur, vouloir prendre l'agriculture, parce que c'est pas de l'agriculture dont on parle ici, c'est vraiment, c'est de la transformation. Et ça, vous avez euh, François Béroux qui raconte ça. François Béroux raconte ça en octobre 2021. Euh, devant, euh, donc François Béroux, vous savez, c'est notre haut-commissaire au plan. <rire> ça, ça fait toujours bizarre, toujours du mal à imaginer François Béroux comme haut-commissaire au plan, mais bon. Euh, donc, François Bérou est auditionné par une commission, c'est encore un nom de commission pas possible, c'est la commission d'enquête chargée d'identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l'industrie dans le PIB de la France. Et ça continue encore. Mais bon, la, la, moitié, la première moitié du titre, vous voyez, cette commission d'enquête, qu'on a, qu qu a appelée plus simplement la commission d'enquête sur la désindustrialisation, qui s'est réunie à l'automne 2021. Dans le cadre de cette commission d'enquête, François Béroud a été auditionné. Et qu'est-ce qu'il raconte, François Bérou Alors, j'ai pas le, j'ai pas la, la, la, la vidéo, je l'ai pas retrouvé, mais j'ai le verbatim. Encore une fois, pareil, les sources dans le dans l'article, en description, dans le papier. Donc, François Berrou nous dit dans cette commission d'enquête. Attention, ça fait mal, ça fait mal aux oreilles. Nous avons accepté une économie de pays en voie de développement sur un grand nombre de secteurs. Nous avons accepté une économie de pays en voie de développement sur un grand nombre de secteurs. François Bérou vient de vous foutre une baffe dans la tronche en vous expliquant qu'on est un pays en voie de développement en France, pas partout, mais sur un grand nombre de secteurs, en particulier l'alimentaire. Nous exportons des pommes de terre, mais sommes déficitaires sur les chips à hauteur de 120 millions d'euros. Bon, ça, tu me diras, si on pouvait arrêter de bouffer des chips, ça nous ferait sûrement du bien. La France produit la matière première, et d'autres pays qui ne sont pas forcément les plus pauvres, nous renvoient les produits transformés. À l'école, on nous apprenait qu'il s'agissait là du modèle d'un pays à l'économie sous-développée. On parle de la France. À bien des égards, c'est au stade où nous en sommes. Nous exportons des pommes et nous, sont, et nous sommes déficitaires en jus de pommes. 21 octobre 2021, François Béroud, commission d'enquête sur la désindustrialisation. Il ne fait absolument aucun doute... Que la filière de transformation alimentaire en France souffre, et elle souffre depuis longtemps. Euh, après euh, a, après le, le Bérou, vous avez eu un gros rapport, qui est sorti en novembre 2022, euh, de l'Inspection Générale des Finances sur l'inflation alimentaire, qui a montré que les marges des industries de, trans de transformation étaient trop maigres, et qui sont désormais en, en zone rouge et en zone de danger. C'est important, je prends le temps de se dire ça, parce que vous allez encore trouver des journalistes, des pseudo-experts, les gars que vous voyez sur BFM, il y a un article sur Marianne qui est absolument honteux là-dessus, vous avez des gens qui sont suffisamment imbéciles ou véreux pour trouver que les marges des industriels sont trop importantes en France aujourd'hui. Et encore une fois, je ne parle même pas des lactalis, des Danone... Euh, et, et, et des, des Nestlé de Coca et tous ces gens-là, ils n'ont pas des grosses marges. Hein. Et surtout, à force de comprimer les marges, ils font de la merde ces gens-là. Quand je dis ils font de la merde, ils produisent de la merde. Et il y a vraiment une réflexion à ce dessus Mais je ne vous parle même pas de ça. Je vous parle de toutes les PME que ces gens font travailler, je vous parle de tout le tissu, de tout, tout le tissu derrière. Le... Et, et, et je, vraiment, je prends le temps d'insister là-dessus euh, parce que euh, on, a, on a du mal à percevoir ça en France, on a, une espèce, on a une persistance rétinienne, on a une image qui est dépassée, je vous l'ai dit, donc on a l'agriculture la plus productive du monde, un savoir-faire agroalimentaire de renommée mondiale, tiré par notre légendaire gastronomie française, euh, on a les fromages, les pinards, on pense tout de suite à ça, on imagine qu'en France on sait faire la bouffe. Ah oui, on sait la faire dans les restaurants étoilés, mais si vous regardez ce que l'actalis a fait au comté, mais c'est dégueulasse, c'est une honte ce que l'actalis a fait au comté, c est, c est, c est un, vous aimez vous aimez pas le comté, ça reste un fromage complexe qui euh, a un goût extraordinaire, en tout cas qui a du goût. Et depuis que Lactalis a foutu ça sous cellophane, euh, euh, et a mis ça dans les rayons des supermarchés, vous avez, vous vous retrouvez avec un truc qui, qui est simplement une espèce de fromage râpé, un tout petit peu moins dégueu et beaucoup plus cher, euh, ils ont tué le comté c'est un truc de dingue, si vous voulez. Le, et puis, bon, vous avez Lactalis, d'accord, mais Lactalis, c'est marque président, c'est toutes choses-là. Euh, mais derrière, vous avez toutes les marques distributeurs qui s'engouffrent, et qui disent « Ah, bah si Lactalis le fait, c'est que je peux le faire, et donc ils tirent. Lactalis, ils tirent tout le monde derrière, aujourd'hui. Quand vous achetez votre comté, mais même l'idée d'aller acheter du comté déjà râpé, vous tuez votre fromage, c'est une hérésie quand vous achetez un morceau de comté. Vous pouvez éventuellement vouloir le râper, mais vous le râpez au-dessus de votre plat, vous le râpez sur vos pattes, vous ne prenez pas un truc râpé lyophilisé dont vous avez déjà plus de goût. C'est vraiment, mais bref, vous, vous, vous avez là, on a avili notre savoir-faire. Et, et ce n'est pas neutre ce truc-là, parce que, ok, l'actalis peut régner en maître sur une appellation contrôlée, euh, comme le comté où euh, bah, forcément euh, la concurrence est, est, est plus compliquée, parce qu'il faut, euh, faut que vous mettiez un pied dans le Jura, il faut que vous mettiez un pied sur, dans l'appellation contrôlée. Et donc ça, c est, c est, c est, vous avez une barrière à l'entrée qui est énorme, et que l'actelis a mis du temps à casser d'ailleurs. Hein. Ils ont mis beaucoup de temps, et qui en plus, c'était euh, euh, et, et Entremont qui était là-bas, et quand Entremont a fait faillite, c'est Sodial qui a, qui a récupéré. Il n'y a pas que l'actelis, vous avez un deuxième, bah, c'est Entremont, la marque Entremont. Euh, euh, et donc, euh, vous pouvez, vous pouvez euh, faire de la merde en briques euh, sur le comté euh, sans prendre trop de risques, quand lactalis. Mais, en revanche, si tu fais ça sur le jus de pomme ou sur les chips dont parlait François Bérou, mais tu aucune chance de t'en sortir face à des pays qui vont être incroyablement, incroyablement moins regardants en termes de normes, qui vont être beaucoup moins chers en termes de main-d'œuvre, euh, et qui, en plus, vont éventuellement bénéficier, eux, de préférences nationales, là où nous, euh, les grandes enseignes, au contraire, euh, vous mettent la pression sur leurs enseignes nationales, pour, euh, et préfèrent aller chercher à l'extérieur. C'est un, un, un truc de dingue, bien évidemment, que vous ne pouvez pas avoir une industrie agroalimentaire qui survit, euh, si euh, vous ne faites pas de la qualité. Si, si on ne fait pas de la qualité, on, on est mort, bien sûr, qu'on va se faire prendre par des Tchèques, par des Hongrois, par des Roumains, par des Espagnols même. C'est évident. Enfin bref, on ne va pas refaire ce match-là. Euh, J'ai pris l'exemple du comté, mais c'est général. Et à la limite, c'est un truc qui dépasse, qui dépasse très largement le cadre simplement alimentaire. Euh, qui finalement n'a jamais que suivi le même chemin que celui de notre porte-monnaie. On a euh, un appauvrissement réel pour l'immense majorité d'entre nous qui est obligé de rogner euh, sur euh, sa qualité ou sur euh, ce qui sur, sur son panier de courses, alors que à l'autre bout, on a un très fort enrichissement pour une toute petite minorité qui, alors là, pour le coup, ne regarde plus la dépense de bouche, et qui se fiche pas mal que tu es 10, 20, 30, 50% d'inflation alimentaire. Euh, c est, c est, c est, finalement, nos supermarchés ne sont jamais qu'un miroir de la société française. C'est très important, ça. C'est cette évolution euh, qui a mis à mal l'industrie agroalimentaire, Ou en plus, euh, vous avez cet appauvrissement euh, général, réel, hein, je ne parle pas, je suis sûr si vous regardez les stats de l'INSEE, ils vont trouver qu'on s'arrangit. Qu non, non, vous avez un appauvrissement réel depuis 20 ans. Euh, et au, en même temps que vous avez cet appauvrissement, on a intimé l'injonction paradoxale d'une meilleure qualité de produit tout en baissant les prix et en respectant des normes ubuesques venant de Paris, de Bruxelles, de partout, euh, et, euh, une, une, et une concurrence nouvelle et acharnée avec euh, des, des, des nouveaux marchés, des grands contrats avec l'Amérique du Sud, avec le Canada. Là, on ne parle même plus de concurrence européenne, on parle de concurrence mondiale. Non, donc on parle de souveraineté alimentaire et on met notre industrie en concurrence avec tout le monde et n'importe qui. Et y compris des gens qui font de la merde. Soyons, soyons clairs. Et ça, vous voyez, je, moi je, c'est un truc, mais je me souviens, je, je l'avais trouvé à l'époque, donc c'est ancien. Je me je, je, je, je souviens encore l'ancien le, le, PDG de Danone, Emmanuel Faber. Qui euh, avait euh, publié un entretien qui enfin moi j'avais trouvé ça important à l'époque en 2018 il avait donné une interview au Monde dans lequel il avait dit mais il avait dit ex exactement ce que je viens de dire je l'ai pas inventé je le repique à Faber qui est que en, donc en 2018 il vous dit mais les prix des yaurs ont baissé de 15% en 5 ans et au même temps où on a des exigences on voudrait du lait bio des circuits courts euh, on voudrait mieux rémunérer nos agriculteurs et donc Emmanuel Faber venait comme ça au Monde dire mais qu'est-ce qu'on qu veut et il venait dire, on a besoin, il venait parler de souveraineté alimentaire, il venait dire, il venait faire son lobbying à lui, mais il faut qu'on réfléchisse collectivement à ce qu'on veut bouffer, à quel prix, quoi, comment, produit par qui. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il a été débarqué en 2021 par deux fonds activistes et le soutien passif de BlackRock. Merci, au revoir, ciao. Hein, le modèle de développement social et durable à la Danone euh, et à la Faber. C'est l'image de Faber chez Danone, c'est que vous aviez euh, Franck Ribou qui avait mis en place le volet social d'une entreprise euh, sociale chez Danone, et Emmanuel Faber était arrivé avait mis le volet développement durable par-dessus. Euh, et, et oui, Danone était une société qui faisait un peu moins de marge que Nestlé et autres, parce qu'ils faisaient plus attention à ça. Bon, ben résultat, débarqué. Et euh, Danone, alors je n'ai pas été revérifié euh, tout récemment, mais a priori, ils sont re-rentrés dans la religion du profit et de la malbouffe tant qu'on a un bon retour sur investissement. Donc voilà, ça c'est un peu voilà, ça c'est le, le, le monde dans lequel on est, avant, avant même de rentrer en 2022 dans le monde inflationniste. On est dans un monde où déjà notre industrie agroalimentaire va mal. Elle va mal, et euh, elle va tellement mal que déjà en 2018, hein, et ça, la majorité le gouvernement avait commencé à prendre les choses en main avec les lois EGALIM. Et les lois EGALIM, justement, ces mêmes lois votées par Bruno... Votées par... Les mêmes lois qui, euh, oui, bien sûr qu'il y avait Bercy euh, là-dedans. Euh, dans les lois EGALIM, il y a Bercy qui venait encadrer, euh, les, euh, encadrer les prix, encadrer les pratiques, euh, les promotions, euh, encadrer les négociations. Euh, par exemple, vous êtes obligé d'appliquer au minimum 10% de marge sur un produit. Vous ne pouvez pas faire de réduction euh, qui, au final, représente plus de 34% de votre prix de, de produit. Vous avez tout un tas de règles. Tout ça, c'est les lois EGalim. Avant, vous faisiez ce que vous voulez. À peu près. Euh, et donc, bon, il y avait des problèmes dans Egalim, mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe, c'était déjà un début. Et donc, avec cette loi Egalim, on revient, vas-y, fin de la digression, fin de la digression sur le marché agroalimentaire français qui va déjà pas bien. Et euh, on va arriver au nerf de la guerre, qui est une proposition de loi qui a provoqué, à mon avis, la fureur de la grande distribution. Cette proposition de loi tombe le 21 décembre. Euh, elle est dans la continuité euh, des deux lois égalim et euh, elle souhaite euh, arrêter l'hémorragie de notre industrie euh, de transformation alimentaire. Et pour arrêter cette hémorragie, la majorité propose une loi. Proposition de loi pour sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. C'est ronflant, c'est beau, c'est passé au Sénat depuis, ça a été renommé proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Alors, on redescend un peu en termes de lyrisme, mais au moins on, on est très clairement euh, dans, dans le cœur du sujet. Et donc cette proposition de loi qui déboule le 20 décembre à l'Assemblée vise à corriger certains effets pervers des lois Hegelim, et alors là, on apprend des trucs extraordinaires. On apprend par exemple que les grandes enseignes françaises s'étaient mises à acheter leurs produits destinés au marché français via des centrales d'achat étrangères, afin de, de contourner les réglementations, parce que bien évidemment, la loi Galim, elle s'applique euh, sur le droit français entre acteurs français. Mais personne ne venait dire qu'un fournisseur français euh, ne, ne devait pas vendre, euh, à.. ne n'encadrait pas, les fournisseurs vis-à-vis d'enseignes de, de, étrangères. Et donc, on se rend compte que les mecs ont contourné salement la loi. Euh, donc, ça, donc ça, cette loi, elle vise à ça. Elle vise aussi à étendre donc, ces fameuses expérimentations sur l'encadrement des prix et des promotions, hein, donc obligatoirement 10% de marge au minimum, et 34% de réduction au maximum. Encore une fois, ça peut vous paraître étonnant, à vous, de dire que vous avez une loi qui vient euh, encadrer tout ça, alors qu'on euh, trouve tous que la vie est trop chère. Sauf que, encore une fois, c'est un tissu industriel qu'on est en train de détruire, et une fois que ce tissu est, est détruit, ça ne va pas arranger nos affaires. J'y reviens. Donc ça, et dernière chose très importante, cette loi corriger l'usage de ce, ce fameux usage dont j'ai parlé déjà, de la prolongation des contrats aux conditions de l'année d'avant en cas d'échec des négociations. Et dans la première écriture, le truc qui était proposé, c'était que c'était le prix du fournisseur qui, euh, qui faisait faux en dernière instance. C'est-à-dire que si le supermarché qui a quand même besoin de vendre euh, voulait continuer à recevoir les produits euh, de son fournisseur, eh bien, il, il les achetait au prix euh, demandé par le fournisseur. Bam Là, c'était un truc. Euh, donc, vous imaginez, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans, les, les, ils allaient aborder les négociations annuelles en énorme position de faiblesse, puisque alors c'est le fournisseur qui pouvait dire, vous n'êtes pas content, c'est pas grave. C'était le fournisseur qui faisait la chaise, la, la chaise vide et qui, à la fin, euh, imposait son prix. Euh, J'exagère un tout petit peu en disant ça, parce que c'est toujours pareil, c'est dans des logiques euh, juste de fin de contrat. Mais euh, ça a changé complètement la phase des négociations. Tout d'un coup, vous aviez un fournisseur qui était en position de force. Et donc, vous avez cette proposition de loi qui est déposée le 21 décembre, petite trêve des confiseurs, et bam, le 4 janvier, Mars Rouge arrive. Non, je vous dis franchement, ça sort pas de nulle part. Donc, bien évidemment, donc la proposition de loi que je vous ai racontée, euh, les jeux parlementaires, l'influence est passée par là. Euh, et vous avez euh, la prime euh, au fournisseurs qui est amendée et elle est transformée. Euh, finalement, à force d'amendement, c'est une conciliation d'un mois sous l'égide du ministère de l'Agriculture qui passe. Pardon, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. <rire> c'est le titre officiel, désolé. Et donc, si après les négociations, la conciliation elle-même échouait, alors les contrats étaient simplement rompus et rendus caducs. Donc, vous avez quelque chose. D'une certaine manière, vous coupez un peu la poire en deux, c'est-à-dire que vous donnez une période de grâce d'un mois euh, au, au, à la grande distrib pour se retourner, mais c'est un mois et pas plus. Et puis, à la fin, si vous n'êtes pas content, on arrête. Donc, c'est pas. Donc, effectivement, donc le, le, le, le fournisseur y perd un peu. Vous avez quelque chose qui est équilibré. Vous avez un truc, euh, vous aviez quelque chose qui, qui permettait. Alors, est-ce qu'il faut dans, dans, dans ce genre de relation que le, le, le, la force publique, que le ministère de l'Agriculture, vienne s'immiscer Est-ce que le, le ministère avait seulement la capacité de faire ses conciliations Je ne sais pas. Euh, c'est pas évident, mais vu le niveau de destruction de notre industrie agroalimentaire, euh, c'est pas inacceptable. C'est pas inacceptable. Euh, mais bref, bon, franchement, le truc n'est pas dégueu. Hein, donc c'est cette version-là qui a été adoptée en première lecture au Parlement et adoptée en première lecture au Sénat. Euh, Est-ce que tu crois que les grandes enseignes se seraient satisfaites de ce mois de préavis et cette conciliation Absolument pas, et encore une fois, je crois, si cette vidéo est là, c'est parce que ça a redoublé d'intensité depuis. J'ai oublié de vous dire qu'au euh, mois de décembre, quand euh, le, le, le projet de loi est déposé, le gouvernement décide de, de, de, de la procédure accélérée. Ben oui, forcément, vous êtes le 21 décembre, le 1er janvier ou le 2 janvier, vous avez les négociations qui commencent et le 1er mars, c'est fini. Donc, c'est très rapide par rapport à un processus législatif. Il fallait avancer vite. Donc, on travaille dans l'urgence et on travaille dans l'urgence, effectivement. Le, 4 janvier, euh, pardon, le, le 21 décembre, le projet de loi est déposé. Vous avez quand même la, la trêve des confiseurs. Noël, le jour de l'impasse, Le 16 février, la loi est votée en première lecture au Sénat. C'est-à-dire qu'elle est passée par le Parlement, elle est passée au Sénat. Si vous voulez, vous, vous êtes à une encablure, vous la faites revenir au Parlement, le Parlement accepte ou refuse les propositions du Sénat, procédure accélérée, vous pouvez bazarder tout ça. Sauf que le gouvernement, et on comprend mieux quand on voit la position de Bruno Le Maire aujourd'hui, un gouvernement, entre-temps, a complètement retourné sa veste et convoqué le 16 février, pardon, le, le, le, le, c'est le 15 février que le Sénat a voté, donc le lendemain, le 16 février, il convoque une commission mixte paritaire. Donc une commission mixte paritaire dans le processus législatif, c'est. Euh, l'Assemblée vote un texte, euh, le Sénat euh, en vote une version substantiellement différente, il ne change pas juste trois virgules, et du coup, ben, on essaye, Donc les sénateurs et les parlementaires se retrouvent en commission pour essayer d'étudier un peu, « Ah ben oui, nous on avait voté ça, vous vous préférez ça, qu'est-ce qu'on finit ?» Puis on refait un texte, et de là de deux choses l'une, soit la commission marche et... Le, le Parlement, en deuxième lecture, le Parlement et le Sénat adoptent le texte que, euh, qui, qui est trouvé par la commission mixte, soit il y a un échec de la commission, et puis c'est toujours pareil, c'est le Parlement qui passe en force, et puis le Sénat, on s'en fout. Donc, on peut s'en passer de cette commission. Mais bon, là, tout d'un coup, euh, ils décident de faire passer ça en commission mixte, paritaire, pardon. Et donc ça, c'est le 16 février. 18 jours plus tard... 18 jours plus tard, hein, c'est-à-dire que c'est le temps qu'il a fallu pour faire euh, les deux examens euh, Parlement et, euh, et et Sénat pour la première lecture. 18 jours plus tard, malgré l'urgence, il hein, n'y pas de problème sur l'urgence, euh, la commission, la composition de la commission n'est toujours pas connue. Elle ne s'est pas réunie une seule fois, et ce n'est pas qu'elle s'est pas réunie, c'est qu'il n'y a même pas de réunion prévue à l'agenda. Euh, cette commission est une coquille vide qui en fait a simplement permis de bloquer le processus législatif pour arriver tranquillement au 1er avril, date à laquelle la loi ne sera plus vraiment d'utilité pour les négociations de cette année. Et puis bon, bah, ici les négociations de cette année sont tombées. puis alors, Maintenant on est sûr qu'elles sont tombées, puisqu'on vient d'avoir cette grande annonce de Bruno Le Maire. Et eh bien ce projet de loi, qui encore une fois était extrêmement important, si vous vouliez un tout petit peu préserver, euh, votre tissu de transformation alimentaire, euh, eh bien, bah, <rire> la loi va tomber dans les limbes du processus législatif, et on, on va l'oublier, c'est une loi adoptée en première lecture, mais jamais promulguée, c'est des choses qui arrivent, hein. c'est pas parce qu'une loi a été adoptée qu'elle est promulguée, et puis c'est que en première lecture en l'occurrence. On verra, je peux me tromper, je, je, je vais peut-être un tout petit peu vite en besogne, ils vont peut-être finir par passer un truc, j'en sais rien, mais faut toujours se méfier. Hein. Et surtout, donc ça, on peut surveiller le processus législatif, il y a un autre truc qui est beaucoup plus important à surveiller au printemps, donc à partir de là, dans un mois, deux mois, trois mois, ça va être les faillites. Donc on, on, vous avez sûrement déjà vu passer les hausses de faillite générales en France, où jusqu'à assez récemment on pouvait éventuellement espérer qu'on était uniquement sur un rattrapage. Euh, des années Covid où là, bah, plus personne n'avait fait faillite et du coup, euh, vous étiez sur un truc où éventuellement vous n'avez qu'un effet rattrapage. Là, on n'est plus en effet rattrapage. Là, on est en effet qui fait mal. Et dans cet effet qui fait mal, vous avez les boulangeries qui ferment mais là, vous allez avoir les, les, les, les PME agroalimentaires qui vont fermer les unes après les autres parce qu'elles vont légalement être dans l'obligation de livrer des produits à des prix qu'elles ne peuvent pas soutenir pendant plusieurs mois pour faire plaisir à Bruno Le Maire, à Auchan, à Leclerc et peut-être à nous. Ben non, même pas. Qu'on soit très clair, vous n'allez pas y gagner au porte-monnaie. Ce que vous allez économiser demain, vous allez le payer deux fois après-demain. Ça, c'est très très très important. On est en train d'appliquer un pansement sur une jambe de bois dans cette affaire-là. On est en train d'appliquer les mêmes recettes qui ont déjà amené notre industrie agroalimentaire au bord de la déroute. Parce que comment ça marche ces trucs-là une fois que vous avez évacué la concurrence des PME, eh bien, les géants de la malbouffe, hein, les Lactalis, les Danone, les machins, euh, les marques distributeurs, ne jamais oublier les marques distributeurs qui sont devenues extrêmement puissantes, tous ces gens-là vont en sortir renforcés. Eux ont accès au crédit, eux ont accès au lobbying, ils ont tout ce qu'il faut pour passer l'orage. Ils souffrent un peu aussi, encore une fois, il hein, ne faut pas croire. Une fois qu'ils auront passé l'orage, ils vont, ils, ils vont répercuter d'autant plus facilement des hausses de prix que le secteur agroalimentaire se sera concentré. Encore une fois, vous allez payer après-demain ce que vous allez économiser demain, et vous allez payer davantage que ça. C'est une simple question d'offre et de demande. Si vous réduisez l'offre, bah oui, vous accordez plus de pouvoir de négociation à celle qui reste, y compris aux marques distributeurs qui se retrouvent ici jugés partis. Enfin, et ça, encore une fois, euh, C est, c est, c est, ça fait partie des pratiques euh, qu'on voit dans la, dans, dans la grande distrib. C'est de tuer, de tuer des, des fournisseurs pour pouvoir ensuite prendre la place. C est, c est, c est, ça fait partie du jeu, de ce truc. C'est un, un milieu incroyablement violent, la grande distrib. C'est un monde de merde. J'exagère, mais c'est un monde de merde. Moi, je, je, vraiment, s'il y a bien un truc dans lequel je, je souhaite vraiment ne jamais travailler, c'est la grande distrib. Hein. Le... Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a absolument rien de vertueux dans cette énième bravade pour le pouvoir d'achat. Votre Mars rouge, il détourne des angoisses qui sont très légitimes face à l'inflation pour mieux nous piéger et, et pour tuer une concurrence qui devenait éventuellement trop encombrante. Mais qu'on soit très clair, euh, de mon point de vue, euh, vous avez une manipulation qui est grossière, cette histoire de Mars rouge, qui est à mon avis très efficace à la fois pour faire pression sur le gouvernement, pour faire pression sur les fournisseurs, pour faire pression sur tout le monde, ça a super bien marché. Vous en, je, je, encore une fois, dites-moi en commentaire, dites-moi si vous n'avez pas entendu parler de ce truc-là. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Si vous n'avez en pas entendu parler, tant mieux pour vous. Et, et, et vous <rire> euh, parce que c'est de pouvoir éviter ce genre de conneries, c'est bien. Euh, mais donc, voilà un petit peu le cadre général dans lequel ce marche rouge arrive, et dans lequel, par-dessus ce mars rouge, vous vous rendez compte que Bruno Le Maire a baissé son froc. Il n'a pas négocié avec les enseignes de grandes Distrib pour réussir à avoir son trimestre euh, anti-inflation. Il a baissé son froc. Il vous dit qu'il a gagné, il a tout perdu. Il voulait faire un truc, il finit par faire l'inverse. Sauf que c'est Bruno Le Maire. Hmm. Euh, mais... On va faire un pas en arrière, quelques-uns, et puis on va sortir du panier de crabe. Euh, parce que, je vous l'ai déjà dit, je le répète, dans cette affaire, les méchantes enseignes de grande distribution sont les mêmes qu'une courroie de transmission. Euh, on, peut, euh, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ce n'est jamais que des porte-flingues qui permettent, qui, qui permettent en fait de faire passer la pilule de politique absolument stupide de ce gouvernement, et qui permettent de faire passer, un peu plus en douceur, la disparition structurelle de la classe moyenne. C'est ça dont on parle. Hein. Le... Ce qui se passe aujourd'hui sur les négociations de la grande distribution, euh, et qu'on a essayé, peut-être, je ne sais même pas dans quelle mesure on a été sérieux, de corriger avec cette loi euh, le 20 décembre. Mais c'était prévisible. Mais depuis le début des sanctions contre la Russie, on, on, on savait qu'il euh, fallait qu'on réfléchisse structurellement à nos problèmes d'approvisionnement alimentaire et de transformation. Mais... Ok, en tout cas, à partir du sabotage de Nord Stream 2 et de l'explosion des prix de l'énergie, on savait qu'on allait avoir un gros problème. On savait ça depuis cet été. Depuis quand on se réveille le 20 décembre On le savait depuis très longtemps qu'on allait avoir ce problème qui allait arriver. Il était déjà beaucoup trop tard le 21 décembre pour, pour présenter un truc comme ça. Le, Enfin... Je, je, on peut se demander, alors, soit ils n'avaient simplement pas les, les, les capacités d'écriture, parce qu'il faut le faire quand même, il faut les écrire, ces lois, il faut s'occuper de tout ça, euh, mais peut-être aussi qu'il ne euh, faut pas sous-estimer la force du conformisme dans nos ministères, euh, à tel point que le conformisme l'emporte sur la compétence. Je ne dis pas que les gens sont incompétents, je dis qu'ils mettent leurs compétences euh, sous, le, sous le boisseau euh, pour rester conformes à ce qu'on leur demande. Et à mon avis, il n'est pas du tout exclu, hein euh, qu'ils aient fini, non pas par croire, mais tout du moins à appliquer les prévisions d'inflation débiles que euh, Bruno Le Maire nous servait à longueur de journée en nous expliquant qu'il suffisait d'arriver jusqu'à à, à, à la fin de l'année, éventuellement un peu la fin de l'hiver, et que l'inflation c'était finie, et qu'au mois de mars 2023, ça serait derrière nous. <rire> C'est un truc euh, de dingue. C'est un truc de dingue qu'on soit réveillé le 20 décembre pour un problème dont on savait au minimum 4 mois plus tôt que ça allait à nous tomber sur la tronche. Euh, et d'autant plus que et donc cette histoire, mais, on dit, ah mais non, l'inflation était transitoire, Pff, mes fesses. Euh, ça, je vous mets pareil des liens dans, dans l'article. Allez lire le papier, euh, surtout si vous trouvez que c'est beaucoup trop long. J'ai déjà écrit, on est rentré en régime structurel de pénurie et euh, en régime de pénurie et d'inflation. Les deux vont ensemble. Euh, c est, c est, je l'ai déjà écrit, je l'ai analysé longuement l'inflation est là elle va durer elle va durer, sauf, sauf, sauf bien évidemment il y a toujours un sauf, sauf si on rentre véritablement, s'il y a un crack qui se produit et qu'on rentre en période de liquidation brutale et que on, on commence à nettoyer en profondeur et ça va faire mal euh, nos, nos, nos systèmes si on fait ça, là on change totalement de paradigme, mais pour le moment on refuse radicalement de faire ça, donc pour le moment euh, le, la voie c'est celle de l'inflation, de l'hyperinflation et des pénuries euh, et encore une fois l'épisode actuel le montre Bruno Le Maire quand il vous dit on fait un trimestre anti-inflation vous avez un rattrapage de trimestre d'après il joue la montre il joue la montre. soit on, dit, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher c'est vraiment ça ou ben, je serai plus ministre donc je m'en fous c'est vraiment les, on, fait de les, on, on gouverne le truc euh, mois par mois, trimestre par trimestre alors que vous, vous devriez vous projeter au minimum à 3 ans, 5 ans, 10 ans ce que, fait, ce que fait la Chine, ce qu'a fait la Russie, Chut, je ne peux pas dire des choses comme ça. Chut. Nous, on gère à la semaine, à la petite semaine, c'est une catastrophe, sur un, truc, sur un truc aussi important que notre bouffe, quoi, que notre souveraineté alimentaire. Alors on donne des grands titres ronflants à nos ministères, mais alors en revanche, hein, c'est comme les chips, c'est comme les frites McCain, hein, plus on en parle, mais on en bouffe. Bref, euh, et donc nous, là-dedans, comment on fait Comment on fait face à cette connerie Bon, bah, je, vous connaissez sans doute ma règle, c'est un truc que je répète assez souvent, je sais, qui est que moi, quand vous avez un jeu qui a ce point truqué, euh, ou la moindre prise de parole publique est suspecte de manipulation, encore une fois, je, je n'ai vu personne venir décrypter un peu cette histoire de Mars Rouge, d'où ça vient, pourquoi, comment, euh, je suis pas sûr que euh, tous les gens qui ont relayé ça ont compris les enjeux qu'il y avait derrière. Et donc, quand vous êtes dans ce niveau de manipulation, c'est pas compliqué, le seul moyen de ne pas perdre, euh, c'est de ne pas jouer. Ça, ça, je le répète souvent, hein, le seul moyen de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer. Nous n'avons pas le choix que de nous adapter en dépit de nos structures nationales, en dépit de ce bordel. Excusez-moi. Euh, alors, mesdames, je pourrais vous conseiller d'aller faire des stocks avant que les hausses de prix ne reprennent de plus belle, que les ruptures s'enchaînent sur les linéaires. Mais, encore une fois, ça, c'est reculer pour mieux sauter. Il faut aller à la source directement, il faut aller au producteur, il faut aller dans les marchés, il faut aller en région, il faut aller en ligne, il faut se regrouper, se mettre à plusieurs, il faut s'entraider, boycotter la grande distribution au maximum. C est, c est, la grande distribution est pourrie. Et peut-être que parmi, dans, dans les gens qui, qui écoutent euh, cette vidéo, vous, vous, vous travaillez dedans, le secteur est pourri. Je ne dis pas que tous les gens qui travaillent dedans sont pourris, bien évidemment que non. La tête est pourrie, il n'y a aucun souci vous regardez les pratiques de négociation, que euh, ce soit des choses qui soient faites en disant « mais on n'a pas le choix ». On n'a pas le choix, oui, c'est vrai, je, je comprends aussi, mais encore une fois, si vous avez un choix, le choix c'est de ne pas jouer. Et à mon avis, il faut absolument apprendre à se passer, parce que si on n'apprend pas à, à, à s'en passer, qu'est-ce qui va se passer C'est que non seulement vous avez une dégradation de la qualité des produits, à la fin ça rend rembalade, hein, vous, vous savez l'adage, hein, euh, la définition d'un produit pro premier prix, c'est un produit qui ne vous tue pas trop vite. Ou pas tout de suite, je ne sais plus. C'est la blague. C'est quoi C'est Christophe euh, Qu'est-ce qui raconte ça Enfin, faut, faut, faut, faut imaginer. C'est pas quelque chose qui vous nourrit. C'est un truc quelque chose qui vous maintient éventuellement en vie, un produit premier prix, mais c'est dégueulasse. Et c'est ça que euh, on, on, c est, c est, on se, on, on se collectivement, ou en tout cas, vous avez, euh, vous avez une, une élite, une classe dirigeante qui fait bouffer de la merde à toute sa population. Et non seulement vous faites bouffer de la merde, vous pourrez dire « oui, mais au moins c'est pas cher, ça sera cher demain !» Non seulement, c'est le coup d'accordéon. Si on dit « ah oui, mais on, on bouffe de la merde, mais c'est pas cher, c'est déjà ça, et puis bon, euh, et puis c'est joli, puis il y a une belle photo, et puis machin. » Oui, mais sauf que demain, vous aurez de la merde, en plus ce sera cher, et vous pourrez même plus euh, bouffer. Donc c'est maintenant, c'est maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, je suis sûr que vous n'avez pas besoin de moi. Le... C'est maintenant qu'il faut s'adapter, c'est maintenant qu'il faut... Et quand je dis ça, se regrouper, cest à aller s'acheter une meule de comté dans une fritière, c'est pas si loin le, Jura, de, de, le jour où quand vous avez dans vos groupes de copains, de familles, de machins, quelqu'un qui a passé un week-end dans le coin, de revenir avec un gros, un quart de meule ou une demi-meule, de se le couper à la maison et de se le partager, vous allez vous retrouver avec un fromage qui sera pas incroyablement, euh, pas incroyablement plus cher que celui que vous achetez à votre supermarché, et qui sera infiniment meilleur. Et vous, en, vous pourrez en manger beaucoup moins pour un, un plaisir incroyablement supérieur. Et vous pouvez faire ça avec tout, avec tous vos produits. Le, le, le, C'est Moi, je, je, vraiment, très sincèrement, vous avez vous avez ça. Et sur les grandes, euh, les, sur, sur tout ce qui est l'agroalimentaire, sur tout ce qui est la transformation, mais il ah, faut aller à chercher. Il ne faut pas aller acheter le, le comté Entremont ou, ou le comté lactalis président. Il faut aller chercher le comté de la petite fruitière euh, qui est euh, locale et qui vous l'enverra peut-être même par la poste. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire ça avec tous vos produits, avec absolument tout. Tous ces, ces, ces PME qui sont en galère, et aujourd'hui, si on peut encore le faire, il faut aller s'approvisionner directement chez elles. Il y en a qui vont crever, et c'est sûr. Il y, y a celles qui vont s'adapter aussi, et celles qui vont s'adapter, c'est celles qui vont dire « bon, mais à un moment, moi, la grande distrib, ils ont voulu ma mort, bon, ben, on va faire sans eux ». C'est ça qu'il faut reconstruire. Il faut qu'on aide les PME, les petits transformateurs en allant voir direct chez eux. Plus de grandes distribues, c'est pas grave, on va faire sans vous. C'est ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est sur la partie euh, approvisionnement en direct. Et après, euh, vous avez aussi le stockage. C'est un truc, moi, je, je, mais j'en parle, si vous me suivez depuis un moment, c'est quelque chose. Alors je sais que le, quand on vit en ville, euh, c'est compliqué d'avoir beaucoup de stockage, mais c'est hallucinant d'imaginer que euh, aujourd'hui, euh, la plupart des, des familles françaises ont éventuellement trois jours de, de, de réserve devant elles, et, et peut-être pas beaucoup plus. Je, je, et que si, si demain vous avez des gros problèmes de, de chaîne d'approvisionnement alimentaire, en une semaine, vous avez la France qui commence à avoir faim. Et il faut investir dans le cellier, hein. quand je dis le cellier, c'est <rire> pas la loi cellier, c'est le cellier, la pièce de la maison dans laquelle vous stockez votre bouffe. Il faut, inv... et sincèrement, il faut éventuellement investir dans un second frigidaire, un second frigo. Ça c'est un truc, c'est une histoire qui m'a été racontée par un bon copain qui est brésilien, je vais vous la dire, parce que, euh, éventuellement, ça arrive chez nous, ça. Moi, ouais, j'ai un, un bon copain brésilien qui m'a raconté un jour, donc qui est à peu près, euh, qui est, qui est à peu près mon âge, euh, un, peu, un peu plus âgé, qui était jeune dans les années 90, euh, qui était ado dans les années 90, euh, et qui me dit, bah euh, moi, mes parents, à la maison, ils avaient deux frigos, deux réfrigérateurs, euh, quand j'étais petit, euh, bah, alors que, un, c'était un bien de luxe, et que mes parents n'étaient pas très riches, de classe moyenne brésilienne. Ils avaient deux frigos. Pourquoi Parce qu'il fallait pouvoir stocker 15 jours de provisions, 15 jours de bouffe à l'avance. Euh, pourquoi il fallait pouvoir payer 15 jours de bouffe à l'avance Parce que son père était payé deux fois par mois. Donc son père était payé deux fois par mois. Chaque fois que la paye tombait, tous les 15 jours, paf Son père décrochait son téléphone, il appelait sa mère, il disait « Ah, la paye est tombée, viens vite !» Sa mère, vite se dépêchait de venir au bureau, récupérer la paye. C'était payé en liquide à l'époque. Je ne sais pas si au Brésil ça a changé depuis. Euh, oui, au fait, il y avait de la grosse inflation, euh, limite hyperinflation au Brésil dans les années 90. Hein. Pardon, j'ai oublié de vous dire... <rire> Euh, et donc, elle récupérait l'argent, euh, elle immédiatement se dépêchait d'aller faire ses courses dans les magasins. Quand elle rentrait dans un magasin, la première chose qu'elle regardait, c'était les endroits où vous aviez euh, des employés du magasin qui étaient en train de réétiqueter, pour foncer là où ils étaient en train de réétiqueter, pour essayer de choper un bout de fromage, un bout de jambon, un bout de pâte, ce que vous voulez, et avant qu'ils soient réétiquetés, pour avoir l'ancien prix, euh, avant que le truc soit réétiqueté. Euh, et ça, c'est le Brésil des années 90, et c'est sans doute un avenir pas si lointain en France. Donc, franchement, éventuellement, euh, un deuxième frigo, un congélateur, en tout cas selon vos habitudes alimentaires, en tout cas un truc dans lequel vous pouvez stocker de la bouffe longtemps, parce que les prix, euh, bah, quand ils varient à la hausse, bah, il, c est, c est, ça marche comme ça. Bon, alors le problème quand vous avez ce genre de mécanisme qui se met en place, c'est que vous avez un mécanisme d'inflation qui s'auto-entretient. Parce que quand vous allez dépenser votre argent le plus vite possible, c'est l'argent qui brûle les doigts. Je crains malheureusement qu'on vise par y arriver. Quand je vous dis justement que j'ai entendu pas mal de gens dire, mais le gouvernement ne se rend pas compte. Je pense que c'est vrai, le gouvernement ne se rend pas compte. Quand vous avez 6,7% d'inflation euh, officielle de l'INSEE, c'est enfin, des guignols à ce stade, l'INSEE. C'est interdit de venir de donner des conneries pareilles. Alors qu'en fait, pour une bonne partie de la population, vous êtes plutôt sur une inflation qui est à 30% sur l'alimentaire. Euh, ben, encore une fois, 30% sur un an, si vous faites ça pendant trois ans d'affilée, ça s'appelle de l'hyperinflation. C'est la définition de vous entrez en hyperinflation alimentaire, et éventuellement en hyperinflation générale après. Et donc, d'un côté, vous avez des mecs à BRC qui disent oh, pff, « 6,7% d'inflation, on s'en fout », et de l'autre côté, vous avez une population qui, elle, est en train de se prendre en, en réel, qu'elle a un embrayage d'hyperinflation alimentaire qui lui tombe sur la gueule. Euh, c est, c est, c est, oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, à force de ne pas prévoir, de garder la petite semaine et de faire n'importe quoi, on va arriver à ça. C est, c est, je, et encore une fois, ce n'est même, même pas une question de compétence, c'est une question de conformisme et euh, de durée de projection pour la stratégie. Donc, donc, vous avez bien compris un petit peu le, le, le truc. Hein euh, et je voudrais juste terminer euh, cette vidéo euh, pour la partie un peu plus investissement ça encore une fois, toute cette partie là, allez la lire c'est à la fin de, de l'article, toujours une fois les liens sont en dessous et là, euh, vous avez trois trucs qui sont assez rigolos, enfin rigolos. bien évidemment le truc contre l'inflation, pour euh, avoir de l'or physique c'est pas une évidence première si vous n'avez pas quelque part entre 10, euh, 15, 20% max, pas de plus non plus, euh, d'or physique euh, dans votre patrimoine financier, il y a un truc qui ne va pas aujourd'hui. C'est vraiment c est, c est la protection contre l'inflation. Euh, on reviendra une autre fois sur le fait l'inflation est un phénomène monétaire. On reviendra une prochaine fois là-dessus. Euh, et, et quand vous avez une dérive inflationniste qui est liée à des phénomènes monétaires, eh bien, la dérive... Le, le, le, le, le, L'assurance contre ces dérives, c'est l'or. C'est là-dessus, il n'y a même pas à discuter. C est, c est, ça va. Il peut y avoir un effet, ça peut prendre un peu de temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir trop d'or. qu'il peut y avoir un effet retard, et que... mais c'est là. Première chose, l'or physique, il n'y a même pas à discuter. Deuxième chose, c'est un truc, c'est mon, mon, mon petit bonbon que j'aime bien, c'est qu'en France, on a cette particularité qui fait qu'on peut investir dans des cheptels. On peut devenir propriétaire de vaches, de vaches laitières. Alors, on ne va pas vous livrer, on peut on peut vous livrer les vaches chez vous si vous voulez. Et bien évidemment, l'idée, c'est que vous êtes propriétaire des vaches. Vous bon, bien clair, hein, vous êtes propriétaire des vaches. Vous êtes propriétaire de parts de vaches, pour être plus précis. Euh, et ces vaches sont louées à des éleveurs. Et là, vous avez un truc qui est hyper sympa. Pareil, je vous mets un lien euh, en, en, en description pour comprendre un peu cette stratégie-là. Euh, et ça, c'est un truc que je vous ai pas dit. C'est que autant, donc vous avez l'industrie de transformation qui souffre énormément, autant... L'agriculture, elle, a réussi à répercuter la hausse des prix. L'agriculture a réussi à répercuter, l'agriculture se porte mieux. Et donc, vous avez, euh, vous avez une bonne... Euh, vous avez de belles choses à faire là-dessus. Et troisième chose intéressante, quand je vous dis qu'il faut essayer de passer en direct, de contourner les banques, comme d'habitude, vous connaissez mon amour des banques et maintenant des supermarchés, vous pouvez, grâce aux plateformes d'investissement participatif investir, prêter ou recevoir des produits directement dans des PME de votre région ou d'ailleurs qui vont proposer des produits qui vous sont utiles, qui vous sont nécessaires. Ça aussi, je vous mets des liens en description, allez voir le papier. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais je pense que c'est une horreur à quel point euh, c'est une horreur euh, à quel point elle doit être longue. Euh, donc euh, on va quand même finir par s'arrêter. J'espère que ça vous aura plu. Commenter, euh, surtout n'hésitez pas, j'ai bien conscience que c'est des sujets qui sont pas faciles. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez quand on fait un peu ce genre de décryptage. Là, en l'occurrence, c'est plus média, euh, Mais c'est un truc, je, je l'ai vécu en direct, ce genre de choses, donc je connais un peu de quoi je parle. Euh, donc. Dites-moi tout ça, faites-moi vos retours en commentaire, et moi, je vous dis à votre bonne fortune, et allez lire ce papier, c'est beaucoup plus important encore. Allez, à votre bonne fortune